On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille On choisit pas non plus les trottoirs de Manille De Paris au d'Alger pour apprendre à marcher Être né quelque part Être né quelque part pour celui qui est né C'est toujours un hasard C'est toujours un heureux hasard oiseaux de passage Ils savent où sont leurs nids Ils rentrent de voyage Ils restent chez eux Ils savent où ils sont leurs eux. Être né quelque part Être né quelque part C'est partir quand on veut Revenir quand on part Revenir quand on part l'endroit où il naissent, que les gens naissent pareil ou pas, que les gens naissent égaux droit. à l'endroit où il naissent, que les gens naissent pareil ou pas, da, da, da, da, da, da, da. Choisis pas son parent, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Où je perds la mémoire. Que les gens naissent et go droit A l'endroit où ils naissent Et les gens naissent pareil pas La la la la la la, la. Est-ce que les gens naissent et go droit A l'endroit où ils naissent que les gens naissent pareil pas La la, la, la, la, la, la.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 que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent que les gens naissent pareil ou pas Certains ne certainement pas mais c'est un mieux certainement pas mais c'est très bien ici Est -ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent n'est-ce que les gens naissent pareil ou pas Certainement pas, mais c'est très bien comme ça.